À sept mois de l'élection présidentielle au Gabon et conformément aux dispositions de l'article 12 du Code électoral, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et les leaders et représentants des partis politiques majorités opposition se sont réunis ce 16 janvier 2023 à l'auditorium d'Arambo pour mettre en œuvre la décision de la Cour constitutionnelle du 5 janvier 2023 relative à la dissolution du centre gabonais des élections CGE dont les bases ont été mises en place pour la composition imminente du nouveau bureau vous savez que dans quelques temps, nous allons nous concerter. Et que dans le panier des objets à concertation, il y a aussi le séjour Après quelques années d'exercice, de, il y a beaucoup à dire pour améliorer le fonctionnement du CGE. Tout à l'heure, euh, celui qui m'a précédé a parlé des pasteurs, a parlé des prêtres, a parlé des évêques et ça fait partie de la concertation. C'est-à-dire qu'il faut revoir la structuration du CGE son fonctionnement. Le 24 juin. Nous avons, avec d'autres partis, les démocrates, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, le RPG, le PNR, et bien d'autres, qui se sont associés à l'Union nationale pour élaborer un memorandum sur la transparence électorale. Et le 24 juin, nous l'avons déposé à votre cabinet et au cabinet de la Cour constitutionnelle qui nous avait reçus. Pour vous, il a fallu que nous nous présentions de force à votre cabinet pour que vous daigniez nous entendre. Autre point évoqué au cours de cette rencontre, la liste électorale et l'appel à la concertation politique voulue par le chef de l'État. La réunion. Elle permet à nos compatriotes qui ont eu la majorité électorale, c'est-à-dire 18 ans, d'aller s'inscrire. L'inscription n'est pas obligatoire, mais d'aller s'inscrire. Elle permet également à ceux qui ne se sont jamais inscrits de le faire. Première catégorie, ils ne sont pas des milliers dans pays, il n'y en a pas 100 000. La révision m'attaque pour la faire un jour. Le code électoral dispose pas la en renseignée. Il n'est donc pas la en cette rencontre Et la concertation politique à laquelle il appelle Philippe A noter que conformément aux dispositions du code électoral, Lambert Noël Matin a rappelé aux deux camps politiques la nécessité de lui communiquer les noms de leurs membres. Quatre par camp politique devant composer le comité ad hoc, chargé de recevoir et d'examiner les candidatures au poste de président de l'institution. Également, ceux de la commission spéciale devant élire le président du CGE. La date butoir est fixée au 30 janvier 2023.